Bonjour à tous et bienvenue dans Galactic News, votre émission hebdomadaire de l'actualité de Star Citizen. Nous vous parlions la semaine dernière du pilote Terrada et de sa chance extraordinaire. Il semblerait que sa chance l'ait quitté puisqu'il a été victime d'un terrible accident. Nous ne connaissons malheureusement pas son pronostic vital. Le pouvoir d'achat étant en hausse. De plus en plus de gens souhaitent emprunter les jump points pour faire du tourisme. C'est pour cela que jeudi l'Office du tourisme de Stanton a publié une vidéo expliquant tous les détails de ses points de saut. Donc n'oubliez pas, si vous voulez voyager en toute sécurité, suivez bien le flot de particules exotiques. Vendredi s'est tenue une conférence de presse avec John Crew et Paul Jones, tous deux représentants du service des mines. Ce sont eux qui donnent l'aval aux constructeurs pour la mise sur le marché des vaisseaux. Commençons donc par les vaisseaux qui n'ont pas encore reçu l'autorisation. Il s'agit du Polaris, du Banu Merchantman et de l'Endeavor. Concernant le Redeemer, le service des mines a émis des recommandations. Aegis, entreprise responsable de ce vaisseau, va donc le transformer en gunship abandonnant le côté transport de troupes, qui ferait concurrence au Valkyrie et aux Vanguard. Le Carac ayant déjà passé tous les contrôles, Anvil ne pourra plus modifier son design en profondeur, même s'ils ont bien entendu les retours des acheteurs. Ils ont par contre annoncé des projets pour l'avenir, comme l'ajout d'un module scientifique qui pourrait être détaché et posé au sol. Bien sûr, cela ne sont que des spéculations. Le Hercule de chez Crusader, qui est déjà en production et planifié pour l'année prochaine, ne sera disponible que dans sa version de base, les variantes demandant plus de temps pour être travaillées. Le moll que vous aurez bientôt entre les mains sera pleinement fonctionnel et plus puissant que le prospector. C'est tout du moins ce qu'affirme le constructeur. Beaucoup de propriétaires de Caterpillar se sont plaints que les portes latérales ne sont pas pleinement opérationnelles. Drake assure travailler sur la question, et est en relation directe avec les ingénieurs du ULC afin de trouver une solution pour que les portes puissent aller jusqu'au sol. Toujours concernant les vaisseaux, EZ Habitation souhaite proposer un service de voiturier vous permettant d'avoir votre véhicule terrestre directement à l'intérieur de votre vaisseau sans avoir besoin de le chercher vous-même. Aucun accord avec les stations n'a été signé pour l'instant, il faudra donc attendre encore un peu. Une association de consommateurs a porté plainte contre les différents constructeurs qui ne laissent pas les propriétaires remplacer eux-mêmes les composants de leur vaisseau. Ils ont eu gain de cause. Il ne reste plus qu'à attendre que les outils nécessaires soient fournis aux différents propriétaires. Mais cela va prendre encore du temps. Autre changement, les constructeurs auront aussi l'obligation de permettre aux citoyens de faire leur plein à l'intérieur d'un autre vaisseau, plutôt que de passer par une station. Maintenant, un petit point météo. La météo qui était annoncée très calme pour décembre va finalement être tumultueuse et vous devriez rencontrer des tempêtes de neige, de sable et de poussière à travers tout Stanton. Ce week-end, nous étions à Nantes pour un rendez-vous citoyen. Je vous laisse donc sur ces images et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Bisous des étoiles Bonsoir à tous, euh, j'ai la chance d'être en présence de Dayum à qui j'ai l'opportunité de poser quelques questions. Euh, au sujet de Microtech, donc on va commencer tout de suite. Euh, Dayum, vous êtes connu pour votre esprit visionnaire et votre capacité à voir dans l'avenir. <rire> et comme euh, l'embargo sur Microtech va bientôt être levé, euh, de, nou de nouvelles opportunités de travail s'offriront à nous. Euh, Qu'est-ce que vous pensez euh, qu'on aura comme opportunité de travail Alors moi, en ce moment, je fais surtout du cargo. Je suis censé faire de l'exploration, mais à cause des limitations, on va dire, de distance liées à Stanton. Bah, je me réserve au cargo et Microtech, ça va nous donner bah, plus d'opportunités pour avoir des, euh, des ressources différentes à vendre. On va dire, l'entreprise produit principalement des, des composants pour les ordinateurs de bord des vaisseaux, donc des composants normalement technologiquement élevés et peut-être plus chers avec une meilleure, euh, un meilleur prix de revente, on va dire. A voir si sur Hearthstone ou autre part ça pourrait mieux se revendre, normalement ça devrait être Crusader, mais je crois qu'il y a aussi un embargo à ce niveau-là et des limitations d'accès. Donc euh, peut-être que les opportunités maximales arriveront plus tard mais euh, au moins ça devrait donner plus de possibilités niveau cargo. Surtout que pour l'instant ils sont encore un peu méfiants, ils veulent ouvrir ouais. juste la planète et pas encore la ville, parce qu'ils ont, je pense, un peu peur des, des nouveaux arrivants qui pourraient ah, arriver. C'est aussi un problème de criminalité aussi, on a entendu beaucoup de messages étranges à Port-au-Lissard, il y a pas mal de pirates dans la zone, ce qui est assez étrange pour un système euh, affilié à l'UE au final. Donc ça, je dirais que ça vient de là. Donc, euh... Surtout que la CO de, de Crusader Industry nous avait dit que euh, tout allait très bien et qu'il n'y avait aucun problème de criminalité. Ouais, aucun problème. C'est pas, ce euh, pas ce que je vois quand je me fais intercepter en quantum. Hein. Mais bon, heureusement que mon freelancer dur a des bons canons. Il semblerait que Météo Stanton nous annonce euh, des avis de tempête pour le mois de décembre. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Euh, ouais, mais euh, pour Microtech, ça m'étonne pas. Parce que bah, Terraformation qui a foiré, hein, donc... Euh ça explose un peu l'atmosphère. Est-ce que vous pensez justement que ça va changer quelque chose pour les pilotes de, de transport Est-ce qu'ils vont faire plus attention euh, à, à leur voyage sur les planètes ah, Obligatoirement, oui. Même si euh, ça dépendra au final des vaisseaux et de la puissance des moteurs de manœuvre, possible que euh, ça, ça affecte. Ce sera à voir parce que euh, je n'ai pas tant piloté que ça dans des tempêtes, je suis surtout dans l'espace, donc euh, on verra, on testera et on évitera de se prendre le sol parce qu'un vaisseau, c'est quand même cher. Très bien, merci pour vos réponses. C'était un plaisir de vous interviewer bonsoir. et je vous souhaite une excellente soirée. Eh bien, merci. Bonne soirée à vous aussi. Merci. Alors, bonsoir Maxime Lizoire. Merci d'avoir accepté bonsoir. notre interview. Vous êtes un peu l'homme de l'ombre euh, dans la famille Lizoire. On vous okay, voit ouais. plus, plus rarement euh, devant ouais, la caméra. Vrai, je, je suis moins, euh, moins, moins public que mon frère. Et quel est exactement votre rôle justement dans les vidéos euh, autant scientifiques que euh, Star Citizen Alors, euh, du côté de Star Citizen... Euh, puisque ça a commencé par là, il faut savoir qu'on a démarré par Star Citizen, à, à travailler avec Hugo. Je fais euh, essentiellement de la traduction, c'est-à-dire actuellement on sort qu plus qu'un format hein, sur, sur euh, la chaîne qui est dédiée à Star Citizen, qui sont des, des traductions des ISC. Et moi je m'occupe de la traduction, c'est-à-dire euh, je regarde l'ISC, je prends un texte à Hugo et comme ça Hugo peut, euh, peut doubler et monter. Et euh, sur l'autre chaîne, puisqu'on a aussi une chaîne de, un petit peu de vulgarisation et d'actualité spatiale, là du coup c'est plus un travail de recherche et d'écriture, puisque je reprends un peu le même rôle, c'est-à-dire j'écris tous les scripts, mais là du coup c'est pas de la traduction, c'est vraiment de, de la création, on part, euh, on part de zéro, on part des actualités, on parle de commentaires, on parle de, de plein de choses. Et du coup j'écris euh, les, les textes, qui, euh, puisque la chaîne est très écrite, les textes, euh, les textes de la chaîne. Et euh, qu'est-ce que vous envisagez pour euh, l'avenir au niveau des chaînes Est-ce que vous avez des projets en tête euh, pour le futur Alors on a, on a tellement de projets, le problème c'est de trouver le temps de les faire. On, euh, on a discuté de, de nouveaux formats, euh, d'aller voir, euh, de faire des déplacements, c'est quelque chose qu'on aimerait beaucoup faire, d'aller couvrir des choses euh, vraiment. Alors on a commencé à le faire euh, la semaine, cette semaine même. Euh, au cours des dernier années, on a commencé à parler d'une un, entreprise qu'on a suivie personnellement depuis euh, maintenant quasiment plus d'un an en fait, un an et demi quasiment. Et euh, on aimerait bien faire ça plus. Alors on, a un, on commence à être en contact voilà, avec Ariane, euh, on shoot un petit peu des mails à droite à gauche euh, du côté de l'ESA et tout, pas encore SpaceX, peut-être un jour. Et on aimerait bien faire un peu plus ça, le problème c'est qu'on n'a pas tant, tant de temps libre que ça, donc euh, alors soit il faudra qu'on choisisse de réduire le nombre de formats qu'on fait et puis euh, se donner cette opportunité de faire des... Euh, maintenant qu'on a un peu ouvert des portes, de faire des, euh, des vrais reportages, de se déplacer, voilà, d'interviewer des gens, de... ou, euh, ou alors... Euh, ouais, on pense aussi peut-être plus des formats d'opinion, c'est aussi quelque chose qu'on se disait qu'on pourrait faire. Voilà, on a, on a 12 000 idées, et pour l'instant on n'a pas le temps, donc euh, ça n'avance pas. Et euh, quand vous regardez derrière vous, qu'est-ce que vous pensez du chemin parcouru par rapport à la chaîne ben, C'est quelque chose qu'on doit faire plus souvent. C'est vrai qu'on est aussi euh, le nez dans le guidon euh, un peu tous les jours, toutes les semaines. Et euh, c'est les soirées comme ce soir, parce que là on se, on se retrouve euh, auprès d'un événement qui est, qui est plus lié à Star Citizen et qui fait un peu référence un peu au début pour nous. Et ben ça permet de se rendre compte de, voilà, de tout ce chemin parcouru. Et, euh, et waouh Quelle aventure Ça permet de garder le contact avec la communauté voilà, euh, justement, ouais. qui était là dès le départ. Et quelque chose qu'on aimerait plus faire aussi, c'est vrai qu'on a... On a peut-être moins de liens avec la communauté qu'on voudrait. C'est quelque chose qu'on avait commencé à essayer de faire avec l'espace commentaire, où là vraiment on prenait des questions directement de la, de la communauté. Et qu'on aimerait peut-être plus faire sous d'autres formes, peut-être plus de live liés à l'espace, mais encore une fois, c'est... Euh, faut trouver le temps, quoi. Merci pour toutes ces réponses, c'était bon, vraiment très intéressant et, euh, merci et merci pour votre temps. Et je problème. vous souhaite une excellente soirée. Merci à vous et euh, très bonne soirée à vous. Au revoir. À nous sommes toujours au bar Citizen où l'alcool coule à flot et la fête bat son plein. Nous avons eu droit à quelques essais de pilotes qui se sont amusés à survoler Nantes pour le défi, pour gagner un peu d'alcool. Évidemment, c'est quelque chose qui se comprend. En tout cas, les gens sont très contents. Nous avons essayé d'avoir quelques avis sur la politique de l'Empire à l'heure actuelle. Malheureusement, nous n'avons pas eu de réponse. Nous avons essayé d'interviewer plusieurs personnes. Évidemment, comme vous avez pu le voir, Dayum a accepté de nous répondre. Mais quoi qu'il en soi, c'était une soirée très instructive et très plaisante. Je vous laisse euh, sur ces belles images et je vous dis à très bientôt. Au revoir. On est devant le, le bar Citizen. Comme vous pouvez voir, il euh, y, y a pas mal de monde. C'est une soirée qui est, qui est plutôt intéressante, en plus on a, on a des célébrités. Ah tiens, d'ailleurs, il y, y a Ego Lisoir. on va essayer de l'interviewer. Euh, monsieur Ego Lisoire, oui. euh, qu'est-ce que vous pensez du fait que votre sextape a été euh, diffusé sur les réseaux sociaux C'est privé, ça, c'est privé. Il euh, y a des gens qui disent que vous avez fait ça pour que les filles soient ébahies par vos exploits. Est-ce ah, que vous non, pouvez non, confirmer je deux, Non, j'ai pas besoin de ça. Donc euh, et, et puis c'est vraiment la sphère personnelle, C'est euh, pas ce qu'on dit, ça Coupe, coupe, coupe, coupe